Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 c'est Moisena et voici les prévisions de la balance pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Lundi, Mercure entre en Poisson, votre sixième maison, et la tendance de vos tâches et votre travail en général sera plutôt intellectuelle. Votre esprit sera vif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 Durant ce transit du soleil, vous deviendrez plus chaleureux, plus généreux et plus attentif aux autres. Le 21 mars, soit samedi, en PM, donc le 22 mars pour l'Europe, Saturne quitte votre quatrième maison pour entrer dans votre cinquième maison d'Alverso. Et c'est l'événement que nous tous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 et mardi et mercredi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre quatrième maison. Vous aurez tendance à agir avec passion. Votre instinct rapide vous pousserez à inconsciemment défendre votre maison et votre famille pour les moindres raisons. Il sera difficile de contrôler vos émotions fortes. Si vous vous sentiez irritable, impatient ou peut-être méchant, c'est là que vous devez prendre un petit recul et essayer de vous détendre. Sinon, vous risquerez de perdre euh, votre sang-froid ou d'agir d'une manière irrationnelle. Donc, vous pourriez risquer d'agir euh, d'une manière euh, impulsive. Jeudi, vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le verso, votre cinquième maison. Une très belle énergie vous habite et votre créativité sera, sera au beau fixe. Les énergies de cette période sont très favorables pour la création. Le plaisir, les loisirs et les amours, un beau charisme vous rend magnétique. Dans les discussions et les négociations, personne ne peut vous vaincre. Vénus vient d'être conjointe à Uranus, donc vous pourriez être un peu impulsive au niveau de votre relation et vos dépenses. Essayez de modérer la cadence. Samedi, dimanche et lundi, pour le Québec, et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre sixième maison, vos tâches domestiques s'accumulent et vous serez sous l'influence qu'elles ne, ne finiront jamais. Organisez-vous bien et demandez l'aide si possible. Ne soyez pas gêné si vous prépariez par exemple un dîner pour vos invités. Euh, je suis certaine qu'il leur fera plaisir s'impliquer dans la préparation de ce dîner tout en jasant et en bavardant donc euh, une, une fin de semaine euh, pas mal pas mal euh, tranquille euh, c'est juste que vous devriez euh, faire attention à votre épuisement physique